Alors, une petite remarque, hein, cette vidéo est destinée pour les élèves au CO1, c'est-à-dire au deuxième année primaire. On essaie de répondre à cette question générale pourquoi apprendre le français Vous avez ici des, situations, des réponses sous forme de situation de communication, bien sûr. Alors, pourquoi apprendre le français Pour parler français avec un ami, c'est une sorte de situation. Pour suivre des dessins animés. Surtout à la télévision ou d'autres réseaux, pour utiliser un jeu, comme cet exemple, cette fille qui sait comment utiliser un jeu grâce à l'apprentissage du français, pour comprendre des émissions en français à la télé. La famille ici se réunit devant la télévision et chacun de ces fameux comprend ce qu'il s'agit. Alors, pour comprendre des émissions en français, on a besoin d'apprendre le français. Voilà. Pour lire une histoire en français, c'est très important, c est, c est, c est, c est, cet objectif-là. Pour lire une histoire en français. Alors, pourquoi apprendre le français Pour lire une histoire en français, pour comprendre le petit poussé, comme exemple. Regardons ce garçon, il lit le petit poussé. Pour écrire une lettre à un ami en France, c'est très important ça. Pour savoir écrire une lettre à un ami en France, par exemple. Par exemple, ici, Khaled a écrit une lettre à François, son ami, qui vit en France. Pourquoi apprendre le français pour écouter des informations en français et maintenant le journal du sport. Alors il sait déjà que il comprend tout ce qui est émis par la radio. Pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur, comme cet exemple, cette fille là utilise son ordinateur pour naviguer. Alors, vous savez pourquoi apprendre, pourquoi apprendre le français? Alors pour la communication avec un ami, hein, un étranger, hein, pour suivre des dessins animés ou des émissions français, soit pour utiliser un jeu ou des programmes français sur l'ordinateur, soit pour comprendre, on a déjà vu ça, soit pour écouter des informations français ou écrire une lettre à un ami, ou lire une histoire amusante. Voilà. Alors je vais vous donner des cours de communication dessinés uniquement pour les élèves au 1 pour avoir toutes ces facultés soit parler avec un ami, soit suivre des licences animés, savoir utiliser un jeu, comprendre des émissions, écrire correctement une lettre et lire une histoire en français pour savoir lire une histoire en français pour bien écouter des informations en français pour bien comprendre aussi et pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur et d'autres d'autres voilà alors mon objectif ici c'est la communication c'est vous aider à communiquer à parler à écrire correctement le français D'accord Alors, à très bientôt. C'était avec vous, M. Sefdallel, maître de français et aussi de communication aux écoles privées. Merci, mes chers élèves c 1.